Pas de tribunal ici Je refuse de distribuer des blâmes Ou des louanges Pas de condamnation Un bourreau en moi Ma croix et ma bannière Que les autres se fassent justice Eux-mêmes Comment moi Oserais-je prononcer une sentence Elle me brûlerait la bouche Plutôt m'arracher la langue Pitié pour moi Pas d'amour pas d'amitié, pas de grands sentiments. J'en fais un mauvais usage. Offrez-en à ceux qui se targuent de savoir si bien s'en servir. Ceux-là entonneront des hymnes à l'amour. Moi, j'aime les refrains tristes, les complaintes des aveugles. Quelques notes mal accordées et deux ou trois mots qui ne signifient rien. Je suis un homme prosaïque, un rabat-joie. Je cours après la passion, tel un enfant derrière un cerf-volant, pour la piétiner le lendemain dans le caniveau. Je n'ai pas le sens du sacré, alors grâce, ne me comptez plus parmi ceux dont le cœur palpite au moindre souffle de l'amour.